Les trois endroits que j'aime ai, bien, c'est au foyer, c'est Super, parce qu'il y a beaucoup de soirées. Le TBM, mon lieu de réunion, pour mes activités qui est le FGT et euh, le Supermarché Lidl le juste à côté. J'adore euh, aller faire tes courses, donc <rire> le Supermarché Leclerc, euh, je l'aime beaucoup. The library where study. La bibliothèque du campus Perfort. The basic fit, it really relieves the stress. Le gymnase du parce que tous les mardis, il y a le badminton. Le gymnase de l'UTBM, parce que je joue au foot. Et le troisième, serait ma chambre. Le cinéma pâté. Les citadelles, c'est bien aussi. Et puis, il y a le ballon d'Alsace. Là, c'est vraiment la nature et c'est grand et puis c'est joli à voir. J'aime aussi les rivières, les petites rivières. préférée. J'aime bien euh, aller au cours des Français. I enjoy the la prof elle est très cool. Donc, on va oublier un peu de la question d'ingénierie lourde qu'on a. C'est euh, la programmation orientée objet. C'est la qualité de l'ingénierie. Et un euh, autre coup, c'est les trop techniques. Donc, c'est les deux cours que je valorise toujours dans mes entretiens. <rire> In the class of Power Flow System. Les différents mots de stocker, liturgie. La conception assistée par ordinateur, parce qu'on conçoit des choses et on ouvre notre esprit créatif. L'UTPM en trois mots, euh, c'est... Bien organisé. Organisé. organisé. International. International. International. International. Diversité. Mixité. Convivialité. Amitié. Friendly. Connaissance. Projects. Projets. didactique, Innovation. Une opportunité. Et euh, un différent. Ouais. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'arrivais ici, grâce à Club Welcome, que je peux rencontrer des personnes vraiment des autres pays vraiment sympas. C'était euh, un voyage euh, en Suisse. C'était euh, un repas euh, au foyer. J'ai goûté beaucoup de cuisine. Tous les gars et les filles que je connaissais sont les amis